Alors, dire campagne contributive, ça ne veut pas dire non plus partir de rien. Euh, en ce qui me concerne, je parle d'une expérience, euh, celle de maire du premier arrondissement. Je suis maire du premier depuis euh, 2001, donc euh, au sein de, de cette ville. Et puis, je, suis aussi, je parle aussi d'un endroit situé euh, politiquement. Je suis une femme, déjà, ça me situe. Et puis, je suis une femme engagée en politique, ça me situe également. Et puis, je suis une femme engagée... À gauche Et en ce qui me concerne, euh, je tiens à cet ancrage-là, -ancrage même s'il est respectueux euh, d'autres euh, ancrages bien évidemment, mais en tout cas euh, c'est le mien parce que je me situe dans un courant de pensée, euh, dans un courant de combat également qui sont inscrits à gauche dans notre histoire, et notamment depuis la Révolution Française. Et moi, je déteste le concept de table rase et j'aime bien m'inscrire dans un temps long qui m'a précédé et qui, bien sûr, me suivra comme il nous suivra tous. Et donc, comme je suis une femme engagée en politique et à gauche, et bien pour faire campagne, j'ai déterminé trois axes qui sont importants à mes yeux. Et c'est à partir de ces trois axes que je viens vous rencontrer pour enrichir la réflexion. Ces trois axes, alors ceux qui sont déjà venus au précédent débat, je suis désolée, je vais le redire, mais voilà, on sait que la répétition, c'est aussi important. Ces trois axes, c'est quoi C'est d'abord le renouveau démocratique. Notre démocratie représentative, elle est en panne. Elle va très mal. Comment on y injecte de nouvelles pratiques pour renouer confiance et redonner du sens à cette forme de démocratie euh, si on a parlé mouvement citoyen, si on a parlé contre-pouvoir comme euh, élément essentiel de la bonne santé démocratique, c'est dans le cadre de ce premier axe du renouveau démocratique. Le deuxième axe, il m'échappe parce que c'est comme ça que je suis en politique, c'est les droits fondamentaux et les libertés individuelles. Je ne vais pas en parler ce soir, j'en ai déjà parlé lors du lancement de ma campagne, et on aura d'autres temps euh, dans les semaines à venir pour parler de ces questions qui sont essentielles pour moi des droits fondamentaux. Et puis le troisième axe, c'est celui qu'on va aborder ce soir, c'est les nouvelles formes de travail. Les nouvelles formes de travail qui impliquent de fait une nouvelle manière de penser notre société, de penser l'économie et bien sûr de penser le travail en lui-même. Et euh, je sais qu'on va y venir ce soir de différencier les questions du travail et les questions de l'emploi. On va voir que le travail, ce n'est pas que l'emploi, ça excède largement euh, l'emploi, c'est des choses dont, dont on va parler. Du coup, ça rend ce thème totalement passionnant. C'est un thème passionnant parce qu'il nous invite à penser une nouvelle organisation sociale, une nouvelle organisation sociétale, un nouveau rapport des hommes entre eux, un nouveau rapport aussi des hommes et des femmes entre eux, ou des femmes et des hommes entre eux. Et en gros, c'est imaginer un futur euh, qui ne soit pas <rire> seulement euh, finalement celui d'une société. Et là, je reprends les mots... Euh, euh, de M. Grasseffa, une société qui serait divisée entre d'un côté les maîtres et de l'autre côté euh, les valets. Euh, c'est une formule euh, un petit peu choc que j'ai lue dans, dans votre livre, mais qui m'a plu. Alors, je me permets de, de, de l'utiliser euh, ce soir. Donc, ce troisième, ce, le travail, c'est un axe à part entière. C'est le troisième axe à part entière de, de ma campagne. Je le disais tout à l'heure, il est passionnant. Il a connu de formidables mutations. Euh, bien sûr, des mutations dues euh, aux inventions technologiques, à ce qu'on appelle le progrès, qui ont transformé la manière de travailler, le rapport au travail également. Il a connu de formidables mutations euh, sous le fait aussi de, des transformations sociales et sociétales. Le XXe siècle, pour ça, a été euh, un moment important. Bien sûr, mai 68 a été un marqueur euh, dans l'évolution euh, du travail, de notre conception euh, au travail, les années 80 également ensuite. Il y a eu des mutations euh, sociales autour euh, de l'économie domestique aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par euh, travail Comment on rémunère euh, une économie non valorisée, voire euh, invisible, notamment quand elle est euh, au sein des foyers Et puis, bien évidemment, la question du droit des femmes, euh, de la reconnaissance euh, euh, du travail des femmes, euh, la question de l'égalité réelle aussi, de l'égalité salariale, à compétences égales, à diplômes égaux, euh, etc. Donc on voit comment le travail est au croisement de toutes ces questions euh, euh, qui nous interrogent euh, au quotidien et qui interrogent bien sûr euh, le politique. Et puis, et c'est mon dernier point pour introduire notre débat, je disais tout à l'heure que je ne parlais pas de nulle part. Je disais, voilà, je suis une femme située, euh, tout ça. Et je disais que j'étais mère du premier arrondissement depuis une quinzaine d'années. Et le premier arrondissement, j'aime à dire que j'y ai grandi, alors pas pour de vrai, puisque moi j'ai grandi à Gerland, je suis née de Gerland, euh, donc un quartier populaire à côté du stade, euh, voilà, donc ça a aussi formé euh, ma pensée. Euh, mais j'ai grandi politiquement euh, sur le premier arrondissement, ça très clairement. Euh, le premier arrondissement, alors je ne sais pas si vous connaissez bien Lyon, je vais juste me permettre de le rappeler parce que j'aime à le dire, c'est l'arrondissement des Canuts, dont évidemment euh, les révoltes ont largement influé euh, sur notre histoire euh, sociale, euh, des canuts qui se sont battus pour améliorer euh, leurs conditions de travail, des femmes aussi euh, canuts, alors on les appelle les oralistes, euh, donc les premières femmes euh, qui euh, ont monté des organisations syndicales euh, également, et d'ailleurs en mairie, euh, on a donné le nom d'une salle à une de ces femmes euh, euh, syndiquée Philomène euh, Rosan et je tenais aussi à ce que dans nos murs, euh, il y a un hommage rendu à ces femmes qui ont défendu euh, leurs conditions euh, de travail, mais en défendant leurs conditions de travail, bien sûr, celles des hommes euh, également. C'est également un, un arrondissement où euh, on a pensé dès le 19e siècle euh, l'organisation. Comment s'organiser socialement euh, face à un monde du travail dur et euh, inégal et injuste je pense aux premiers cercles qui sont nés, les cercles des canuts. Et par exemple, sur le premier, on a encore une association, c'est une des plus vieilles euh, associations de Lyon, euh, l'association des cercles des chefs, la, la, le, pardon, le cercle des chefs d'atelier, euh, qui est né au 19e siècle, qui vit toujours aujourd'hui. Alors, bien sûr, elle a, elle a d'autres formes, mais elle est, elle est très empreinte de cette histoire-là. Et donc, c'est euh, des canuts qui, euh, invente des modèles de solidarité entre eux, euh, qui inventent aussi des modèles de solidarité vis-à-vis -vis des femmes quand elles se retrouvent veuves, euh, voilà, donc il y a déjà un mode de, de, de solidarité sociale qui, qui, qui s'organise de manière très empirique, euh, mais c'est né sur, sur ce quartier-là. C'est aussi euh, la montée des grandes côtes et le berceau euh, du, du mouvement euh, coopératif, hein, première coopérative euh, qui naisse au XIXe siècle sur le premier arrondissement.